Merci d'être resté aussi proche de moi cette année. Je sais pas ce que j'aurais fait sinon. Je sais que j'ai l'air dépressive en écrivant ça, pourtant j'avais besoin de te le dire. Te dire que ces conversations qu'on a toutes les deux, par moments ça me fait revivre comme si à un moment j'avais oublié de respirer. Et Léonore, je vais devenir folle si tu pars un jour. Je veux pas, je veux vraiment que tu saches que tu es essentielle dans mon bonheur. Tout ça pour te dire que je t'aime. Oui je t'aime et aujourd'hui que je t'aime, plus que jamais je t'aime. Bah, c'est un très beau texte, elle déclare vraiment son amour à sa meilleure amie. Mais moi, j'ai un peu la même chose, c'est-à-dire que mon meilleur ami, bah, c'est mon, on va dire, un pilier de ma vie. Il a toujours été pour moi dans les moments les plus difficiles et euh, il m'a fait découvrir qui je suis vraiment. Parce que quand je l'ai rencontré, j'étais vraiment dans une passe euh, une où je, bah, je me cherchais. Il m'a fait vraiment découvrir qui je suis vraiment et bah, je le remercie pour tout en fait.